Hello à tous, bonjour et aujourd'hui, euh, le sujet c'est écoutons davantage nos enfants. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, les enfants qui viennent au monde ont un savoir qui nous dépasse. Le problème c'est qu'on ne veut pas les entendre, c'est pas évident de, de se faire remettre en place par euh, son enfant ou qu'il qu nous disent des choses qui nous semblent complètement euh, aberrantes. Et dans ce cas-là, c'est ouais, euh, ça va, euh, tu dis n'importe quoi, allez, vas-y, euh, tu me saoules, euh, va dans ta chambre, va jouer, euh, fais moi la paix. Eh bien, il euh, faudra peut-être les écouter. Oui, parce qu'au euh, final, le respect commence déjà par le fait de les écouter. Si on veut que les enfants nous respectent et qu'ils respectent euh, leurs camarades d'école, ben, il faudrait déjà, euh, nous, qu'on apprenne à les respecter, c'est-à-dire à les entendre, Écoutez ce qu'ils ont à nous dire, parce que c'est parfois très, très judicieux. Et euh, leur savoir peut nous apporter quelque chose, parce que qu'il est incontestable que les enfants qui naissent euh, depuis un certain temps ont un savoir que nous, on n'a plus. On, on l'a oublié, on l'a mis de côté. On se dit, nous, en tant que parents, on a la connaissance, on sait ce qu'il faut, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour nos enfants. C'était vrai ou pas. Chacun voit ça comme il veut. Pour ma part, euh, le, le rôle d'un parent est d'encadrer l'enfant. Alors euh, oui, euh, il faut le protéger, bien sûr qu'il faut le protéger. Il faut l'encadrer, mais ne pas euh, lui dire euh, « tais-toi sans arrêt, euh, tu sais rien euh, ». C'est pas vrai. Si vous écoutez bien vos enfants, si vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire… Si vous écoutez le message qu'il y a sous chaque, euh, chaque histoire qui vous semble un petit peu abracadabrante, vous verrez qu'il y a un message en dessous. Il y a un message à vous de l'entendre ou, ou de ne pas l'entendre, de vouloir l'écouter ou ne pas vouloir l'écouter. Tout cela dépend de vous. Mais le principal, c'est que si vous voulez... Que votre enfant soit respecté à l'école si vous voulez que votre enfant respecte ses enfants ses, ses camarades de l'école si vous voulez euh, avancer tout simplement écoutez les écoutez les Ils ont euh, ils ont parfois euh, ils ont un cœur qui déborde d'amour ils sont prêts euh, à, à se sacrifier pour ses parents parce qu'ils les aiment au détriment de eux mêmes pardon, au détriment d'eux-mêmes. C'est malheureux parce que euh, on, si on ne les écoute pas, si on ne fait pas attention à ce qu'ils disent, ça fait des enfants qui manquent de confiance parce que leurs parents ne leur font pas confiance. Et donc, euh, c'est des enfants qui, qui manquent de confiance parce que, quelle est euh, leur première base Quelles sont euh, les personnes qui voient tous les jours et en qui euh, ils ont besoin qu'ils aient confiance C'est les parents. Nous sommes là pour donner la confiance dont a besoin un enfant pour s'épanouir, pour avancer, pour évoluer. Si nous ne l'écoutons pas, si nous, nous lui disons euh, d'entrée que tout ce qu'il dit c'est des bêtises et, et que ça ne rime rien du tout, euh, L'enfant, bah, il, il va rester dans sa chambre. Il va se cantonner. Il va se dire, bah ouais, mais de toute façon, euh, pff, mes parents, ils disent que je suis, euh, je, je raconte que des bêtises. Et donc, bah, euh, ça sert à rien. C'est pas la peine que je me casse la tête parce que ça sert à rien. Au contraire, au contraire. Euh, en écoutant votre enfant, il va gagner de l'assurance. Il va, il va gagner de la confiance. Et il va euh, euh, continuer dans son évolution avec euh, beaucoup plus d'amour, de respect et de partage envers les autres. Et euh, c'est ce qu'on demande actuellement et c'est ce dont on a besoin. Et c'est exactement euh, ce qui fera que nos enfants auront assez confiance en eux dans le futur afin de pouvoir changer euh, tout ce qui ne va pas au final. Tout ce qui va pas parce que il ya beaucoup de choses à changer euh, on peut pas tout changer effectivement on peut pas tout changer on n'est pas euh, on n'est pas apte il ya euh, quelqu'un d'autre qui s'en charge pour nous euh, que ce soit le créateur le grand tout qui se charge de, de faire ce qu'il faut mais euh, nous devons absolument faire en sorte de euh, de, de l'aider de faire avancer les choses et d'aider nos enfants aussi parce que c'est eux qui auront euh, la tâche de rééquilibrer un peu euh, ce, ce monde et de faire en sorte qu'il soit meilleur par la suite. Donc, si nous voulons que les choses changent, premièrement, on change nous déjà. On change notre façon de voir, on change notre façon de penser, on change notre fa façon d'aborder nos propres enfants. Deuxièmement, euh, respectons leurs idées, même tout petit, même tout petit, respectons leurs idées, euh, j'ai un cheveu là qui me gêne depuis tout à l'heure, voilà, euh, respectons euh, leurs idées, euh, même si ça vous semble pas cohérent, si ça vous semble idiot, si semble... écoutez-les, écoutez-les, respectez-les dans ce qu'ils disent, et euh, si vous voulez être respecter, bah, respectez vos enfants aussi, c'est primordial. Et du fait que vous les respectez, bah, euh, ils sauront, que, que, ils sauront que, euh, comment respecter les, les, les camarades et comment euh, ne pas euh, trouver euh, en classe un enfant qui n'est pas comme les autres marginal. Parce que le, ses parents lui auront dit qu'il n'y a pas d'enfant qu'il n'y a pas d'enfants marginal, il y a des enfants différents. Mais que ces enfants différents. Euh, sont en fait un cadeau et qu'il faut les, les respecter comme on respecte n'importe qui. C'est un peu brouillon là, euh, tout de suite maintenant, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui doit être dit. Ça fait un moment déjà que, que ça me travaille, parce que j'écoute beaucoup mon fils. Et en fait, euh, je me dis que juste en, en l'encadrant, en, en lui faisant comprendre euh, voilà, il y a ça euh, ça c'est pas, pas trop cool tu sais, c'est pas trop cool ça par contre, ouais c'est mieux, mais ça c'est pas trop cool pas en lui imposant mais en, rien qu'en lui faisant comprendre que voilà, non, non là, c'est pas cool c'est peut-être ton idée mais euh, c'est pas cool, là ça va pas trop pas en, en, en étant euh, en disant, oui, euh, ça bon euh, va-t'en Écoutez-les, voilà, écoutez-les, écoutez vos enfants, ils ont beaucoup à vous apprendre, écoutez-les. Voilà, c'était euh, mon petit message aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que euh, je ne passe pas trop pour une euh, ahurie, et que ces vidéos euh, vous, vous aideront, je vous partage donc euh, mon vécu depuis la nouvelle étape, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi, et pour être respecté, respectons nos enfants. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.